Salut les mecs, ça va ou quoi On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je suis très content de vous retrouver. Et vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une spéciale tennis avec un début à contre-jour Magnifique Nous sommes à Roland-Garros. J'ai été gentiment euh, invité pour toute cette semaine pour m'occuper euh, de pas mal de choses niveau réseaux sociaux, voilà, pour Prime Vidéo, des trucs comme ça. Et je tiens à le dire, même si je vous ai très souvent parlé de foot, et pour ceux qui le savent, qui me connaissent depuis un petit peu plus, euh, de manière un petit peu plus précise, je suis également un grand fan de volleyball. Enfin, en tout cas, j'en ai pratiqué quand j'étais jeune. J'ai toujours kiffé les sports de raquettes, tennis de table, badminton et tout. J'étais même plutôt bon, j'avais un bon niveau. Bon, un bon niveau quand j'avais 13 ans, hein. faut, pas, faut pas déconner. Mais le tennis, ça a souvent été un sport qui est passé un petit peu vous voyez au second plan et en fait je l'ai beaucoup suivi mais ici et là tu vois et quand est venue l'occasion pour moi de venir à Roland Garros je me suis dit là mec c'est l'occasion de t'y réintéresser et de kiffer un coup donc je passe la semaine à Roland Garros nous sommes le dimanche à l'heure actuelle et je vais vous faire vivre cette semaine avec moi donc on est le premier jour des matchs là à l'heure actuelle il est 18h voilà tu vois ça applaudit de partout à côté je vais vous faire visiter on va voir tout donc j'ai des accès à tout Suzanne Langlaine Philippe Chatrier Simone Mathieu les matchs les 100. et je vais vous montrer un peu les inside pour que vous puissiez kiffer avec moi. Allez c'est parti À Roland-Garros il y a trois cours classiques. Enfin non il y en a plein. Il y en a genre une quinzaine tu vois. Mais il y a le Suzanne Langlen. Alors je vous dis bienvenue. Juste là il y a ce VRF qui est en train de jouer. Il y a le Philippe Chatrier juste à côté, c'est là-bas où on va aller après. Et il y a le Simone Mathieu un peu plus au fond. Lui il est dans une serre, vous voyez. Et puis il y a aussi des rencontres. Et là je. On peut prendre une petite photo. Coucou. Ça va Ça ah, va, super. T'es ému euh, je ne attendais pas à voir Jacqueline en plein milieu de lune Roland Garros, mais je <rire> ne pas habitué à me voir dans du tennis. Hein. Non, non, je... <rire> à Lyon peut-être, mais Roland Garros. Hein. <rire> ah, ça ah, bon. fait plaisir d'être là, c'est cool. Ça c'est beau, ça. Mm -hmm en fait, il faut comprendre que les mecs, ils viennent et ils rentrent de partout. Il y a plein de matchs à voir, des grands écrans de partout, des gens qui se baladent. En fait, vraiment, Roland-Garros, c'est une expérience, mec. C'est pas juste tu viens, tu regardes un match, tu te casses, en fait. Tu viens, tu joues, tu manges, tu te poses, tu regardes, tu reviens. Et là, vu qu'on est devant le CSA de l'Angleterre, avec, je vous montre quand même, une petite statue. Une statue qui est iconique. Ça, c'est de la statue. Bon, c'est le premier jour. Allez, on continue à aller checker ensemble. accès, ils m'ont mis relativement bien. D'ailleurs, j'étais là-bas. Pour certains, vous, vous demandez qu'est-ce que je fais à Roland-Garros en dehors de vous présenter des choses. Bah, Je fais aussi des choses pour les réseaux de Prime Vidéo. Il y a le gentil Fred ici qui me filme beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je vous ai présenté les cours. Suzanne Langlaine, juste avant et Philippe Chatrier. Et on passe devant des loges. RTBF, ça je crois que c'est mes frères belges, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas tout. Il y a le flow. ESPN et les amis nous sommes dans une cabine et ça c'est une cabine où les matchs sont commentés et je crois qu'il y a également de la traduction des choses comme ça avec un, une vue magnifique et là vous avez une belle exclusivité je vais vous montrer à quoi ressemble un poste avec le courant fond. et en hauteur il y a quelqu'un qui en arrive juste à côté je peux pas le déranger trop mais c'est un peu à ça que ça ressemble Petite vue plongeante, commentaires, traduction, etc. Petit poste et à côté, il y a d'autres matchs, notamment celui de Zverev qu'on a vu juste avant et qui est juste là. Il ne rate rien, moi je vous le dis, il ne rate rien. Et cette petite cabine, elle est vraiment stylée. Mais bon, on n'est pas là pour énumérer des trucs de télé. On est là pour voir du cours. Je vous ai parlé de l'Anglène, je vous ai parlé de Chatrier. Oh, mais qu'est-ce que c'est ici Bon, il n'y a pas de match actuellement, je ne vais pas vous mentir. Mais il y en a un qui arrive, Carlos Alcaraz, et ça, ça ne se rate pas. Premier tour, c'est important. Polo Petit flow ou bon. Et autant vous dire que je vous avais parlé de chaleur et je vous ai présenté des trucs avec un beau soleil Mais ça c'était du passé les mecs hein. Il pleut Comment est-ce que les mecs vont faire pour négocier la terre battue avec autant de pluie Alors je sais que ça peut être couvert des fois mais j'ai envie de le voir de mes yeux je vous ai montré hier le Philippe Chatrier, mais autant vous dire que cette fois avec la pluie, il a changé de style. On est encore au niveau d'une place de choix, ça fait plaisir. Et cette fois, on va pouvoir voir une française s'entraîner, Diane Paris. On a l'habitude de dire qu'à Roland Garros, les Françaises, ça disparaît vite. Bon bah là on est au deuxième jour, donc c'est plus pratique. Et elle va affronter un petit peu, un petit peu plus tard dans la journée uh, Kresh Sikova. La tenante du titre. Alors autant te dire que chez les hommes, j'ai regardé Raphaël Nadal, il gagne tout. Bon, ça c'était. C'était connu pour quiconque suivait un tout petit peu le sport. Mais autant chez les dames, t'as l'impression que depuis Justine Henin, il y a une gagnante par an. Hein. Bon, je sais que Sharapova ou Serena Williams sont pris aussi plus fois Mais il n'y a pas une hégémonie aussi grosse. Donc ça va être intéressant à suivre. Et puis bon, c'est euh, on jamais, peut-être un exploit. Donc elle arrive dans quelques minutes. Et j'avoue que par rapport au Philippe Chatrier, quand c'était ouvert, le voir couvert de cette manière... Oh là là. Ça va de la gueule. Hein Je me rends compte de la chance que j'ai d'être à Roland et donc on essaye de respecter les codes. Et notamment quand je regarde un match, d'éviter de parler pendant que ça joue. Donc entre les jeux, c'est un peu mieux, les gens se permettent. Et là, on regarde Naomi Osaka, double vainqueur, je crois Open d'Australie et US Open. Jamais été trop successful à Roland-Garros jusque là, mais à voir là comme ça, ça tabasse. Ça tabasse. Avec une place d'exception encore. Merci Roland-Garros. Je vous fais dire ça avec moi. Incroyable. C'est ouf. Hein. Et on y était Naomi Osaka a éliminé premier tour Ça, c'est de la surprise Je crois que la terre battue, c'est pas trop son truc Bon, après, je sais pas, là, il y a des tennismans qui vont me dire « Mais non, la gars, était le tournoi !» Je dirais plutôt Roland Elle hein, a plus de mal à Roland Mais à voir, waouh Ça, c'est du kiff, les mecs On avait vu Diane Paris ce matin à l'échauffement, je vous avais dit qu'elle avait un match compliqué. Il est compliqué, mais un set partout, deux jeux à un dans le dernier set, c'est extrêmement serré. Et le cours s'est bien rempli d'ailleurs, c'est exceptionnel à voir. Et elle l'a fait, Diane Paris a sorti la tenante du titre au premier tour C'est extraordinaire les mecs Un des trucs qui me fait le plus kiffer dans ce Roland-Garros sans déconner. Alors, en plus du retour du beau temps bien entendu. Là on a vécu deux jours de flotte les gars, c'était pas ouf. mais. Le truc qui me fait le plus kiffer, c'est l'ambiance. Franchement, les fans français, à la rage, je le sais, hein, comme d'habitude, football, e-sport, etc., on est toujours là. Mais même niveau tennis, hein, quand il y a des français qui jouent, etc., il y a bonne ambiance. Et bon, c'est un petit peu différent. Parce que moi, je viens du foot, tu vois, la, la, la ferveur, tout ça, machin, c'est différent. Mais là, il y a, tu vois, euh, le silence pendant les points. Mais de la manière dont tu sens que ça respire, enfin, euh, ça retient sa respiration avant d'exulter quand il y a un point serré, un truc comme ça, ça fait vraiment kiffer. Je ressens vraiment une ambiance grand chelem, tu vois. Et c'est la première fois que je vais voir un gros tournoi de tennis comme celui-ci. Et je m'imprègne du truc, tu vois. Et j'espère que c'est aussi votre cas. Aujourd'hui, les amis, on a euh, du coup accès au cours Simone Mathieu, dont Prime Vidéo, allait droit Et on va pouvoir aller voir le second tour de quelqu'un que j'ai vu s'entraîner ce matin, Carlos Alcaraz, dont je vous ai parlé un petit peu. Comme un de mes favoris, je l'ai même dit sur le plateau de popcorn Et j'en attends beaucoup de lui, donc on va aller regarder ça. Et ça me permettra également de vous montrer le troisième cours, que je ne vous avais pas montré jusque-là, le Simone Mathieu. Let's go, baby Pas la tribune presse. Le Philippe Chatrier. Un des trucs les plus kiffants dans ce Roland-Garros, je vous le dis, c'est le nombre de matchs que j'ai l'occasion de voir. Alors certes, vous êtes habitué de tennis vous allez dire ouais mais ben c'est normal c'est toujours comme ça il y a plein de matchs en même temps homme femme double simple etc mais pour moi qui ne suis pas habitué qui va pour la première fois c'est vraiment un truc de fou genre là j'étais sur le chatrier, ça regardait Zverev qui avait beaucoup de mal face à base un, un argentin j'espère que j'ai bien prononcé son nom mais en tout cas l'argentin qui sortait un match de zinzin là ça va re ça retourne au simone Mathieu, ça va regarder alcaraz que je vous ai promis plus tôt il y a des trucs tout le temps toutes les euh, 20-30 minutes il y a un match super intéressant avec le nombre de cours et le monde dehors c'est un vrai et je suis vraiment content de vous ramener avec moi pour ça. Là maintenant c'est Alcaraz. Alors autant euh, les autres cours je peux pas trop vous montrer du jeu euh, parce que Amazon ne possède pas les droits Mais pour le Simone Mathieu qui leur exclusif là je peux et là je compte bien me faire plaisir les frères <rire> Je suis du mauvais côté, je crois. <rire> mais il est juste là, il son autographe. Un petit peu plus tôt, on a pu voir Carlos en match, en entraînement. Je vous présente, mesdames et messieurs, Raphaël Nadal. Alors Autant vous dire que le coup droit à la télé, il a l'air comme ça, mais alors en vrai, Diane Paris vient de se terminer. Quel plaisir. On a le chatrier, règne pour nous, les amis. En fait, je vous explique. Depuis l'année dernière, là, à Roland-Garros, il y a un truc qui s'appelle les Night session Donc, il y a les matchs toute la journée. Puis, ils ont mis des matchs sur Prime Video un petit peu le soir à 21h, un truc comme ça. Et ce soir, parce que Prime a les droits, du coup, je vais pouvoir aller regarder le match d'Alcaraz et en plus vous montrer à nouveau des images. Ça, c'est cool. C'est le troisième tour, d'accord Après un deuxième tour fois difficile, j'ai bien envie de check ce que ça va donner. C'est un premier Night Session que je vais vraiment faire un petit peu, tu sais, genre je vais rester. Je vais rester, ça la veille de la LDC et tout, on prend le temps de le faire et vraiment avoir le chatrier, plus les images, plus l'ambiance, plus le soir, un vendredi en plus, je pense qu'il y a quelque chose de cool. Regardez, euh, les tribunes médias, euh, on peut y poser le PC portable, j'ai sorti des vidéos en direct d'ici. Mais franchement ce petit... Euh, le beau temps, le bonnet, le tennis, le média... Hey, <rire> j'ai changé les mecs, hein. on a monté en, en, en gamme sociale. Mais en attendant le match, on m'a offert une petite opportunité, ça, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur. Juste là, là, il y a le studio Prime Video, celui où ils analysent un petit peu, ils présentent les matchs, d'accord, juste avant que ces derniers se passent, et je vais pouvoir un petit peu aller voir à quoi ça ressemble, parce qu'il y a vu sur le cours, il euh, y a les commentateurs, et on va aller fouiller un petit peu pour que vous puissiez regarder un petit peu de l'intérieur, comment ça se passe. Allez, on y va Ouais, ça se passe super. Cool, cool. J'ai pu traiter avec tes collègues du football euh, il y a quelques jours, Julien Brun, euh, Smile, etc. Okay. Et du coup, ça a été un honneur de les rencontrer. C'est un honneur de te rencontrer toi maintenant. Ouais, cool. Il y a deux petits plateaux, c'est assez stylé. Regardez un premier à ma droite avec les petites références tennis. Ça va, ça se passe le, petit, le début la, la place de Paul. Allez, je prends un petit peu la place, ça va. En plus, t'as de quoi faire une petite palette de tactique, là, j'ai vu. Ça. Tu, veux, tu veux en faire une je veux bien voir comment tu fais. Ce soir, on va faire un truc sur la défense d'Alcaraz. On a pris des extraits du match précédent. Superbe. Tu vas voir Alcaraz qui va... Hop, tu vois, tu peux faire pause. Tu prends ta flèche. Là, tu dis, OK, regardez, il va faire cette course magnifique. Ouais, mais c'est bien fait. Puis, il va être capable d'aller glisser un passing ici, dans le coin du cours et laisser Ramos-Vinolas sur place. Et puis derrière, il va enflammer la flèche. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'être super bien outillé ah, et ouais, voir ouais. comment ça fonctionne et tout. C'est super pertinent. Oh, Je ah, kiffe. Ouais. Le cadre est absolument génial et absolument... C'est vraiment exceptionnel et... Ça fait kiffer à voir vraiment. Et en termes de préparation, c'est toi-même qui fais ta propre préparation oh, pour ouais. le match, le, les oh, choses ouais, comme ouais, ça et tout Les qui sont là, effectivement, on prépare le match. Après, le match en lui-même, c'est surtout le commentateur qui, ouais. va, qui va, le préparer dans les détails. Et nous, on établit des sujets, des petits éléments. On a Antoine Benetto qui fait également des, des, des, des palettes. Il m'a montré, il montré ah la palette. C'est excellent. Ah, palette de Benetto ben, vous avez l'air de faire un super tandem. Bah ouais, c'est cool. Non, non, ça marche bien. Et puis, euh, et puis, on lance en fait. On lance ce match quoi. Un peu comme ce qu'on fait sur le foot aussi. Et ben, excellent. Je me permets de m'asseoir pour. Euh, pour le style, rapide, comme ça. C'est très impressionnant à voir d'ici. Je crois bien qu'on y est. Sébastien Corda contre Carlos Alcaraz. Troisième tour. L'échauffement, on profite de pouvoir faire encore un peu de bruit. Les amis, c'est maintenant pour moi la fin de cette grande semaine de Roland-Garros. C'était vraiment de la grosse, grosse frappe. Je tenais à remercier Prime Vidéo pour, euh, bien évidemment, l'opportunité. Je tiens également à remercier vous qui avez suivi la vidéo. J'espère que vous avez pu euh, kiffer un petit peu et ressentir l'atmosphère et l'ambiance de cette première semaine de Roland. Et qu'un petit vlog comme ça sur un événement sportif vous a fait plaisir. Pour ma part, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous Avec en plus, le Philippe Chattery. Ciao, ciao